Dans cette vidéo, je vous montre quelques petites améliorations pour la lisibilité du code. Donc voilà un fichier CSS. La première chose ici que je corrigerai, c'est les, les indentations. En utilisant le raccourci commande majuscule P, ça me permet de choisir Format document, formater le document, et mon éditeur de code corrige déjà les, les indentations pour les égaliser. Deuxièmement, je vois qu'il y a des, des retours de ligne euh, qui font des très grands espacements alors c'est bien de les avoir peut-être entre les règles css mais à l'intérieur d'une règle css elles sont pas nécessaires et je préfère que ce soit plus compact donc troisièmement on a ici deux fois le même sélecteur le sélecteur route auquel on a donné des, des règles c'est inutile de répéter deux fois séparément ce sélecteur vous pouvez tout aussi bien écrire la même chose dans un endroit voilà on enlève les espaces superflus et votre code, comme ça, devient bien plus facile à lire.